Bonjour à tous et bienvenue. Cette chaîne a été créée afin de partager la parole de Dieu à travers le monde. Vous y trouverez tous les chapitres et versets de la Bible ainsi que d'autres recueils de prières et de neuvaines. Abonnez-vous afin de n'en manquer aucun paragraphe. Nous vous souhaitons des jours heureux dans la prière et la miséricorde de notre Seigneur. Allez en paix.